Et bien on va passer euh, au, deuxième, au deuxième pitch euh, qui concerne le réseau de lecture Amber, Amber Livre à la Forêt, c'est Julia Defrat qui va intervenir. Euh, alors, le réseau d'Amber Livre à la Forêt pendant le confinement euh, a été assez actif sur Facebook et puis a proposé un feuilleton littéraire euh, qui a été mis en ligne chapitre par chapitre. Julia, on t'écoute eh ben bonjour à tout le monde. Donc effectivement, euh, je suis, je m'occupe du réseau des médiathèques Ambert-Livradois-Forez euh, depuis le mois de novembre. Et euh, c'est un jeune réseau donc, qui a fusionné il y a, entre 2017 et 2018. Et euh, voilà, il y a plein de, de, de, de, de... Comment dire On a testé un logiciel commun, un SIGB commun. Euh, on est en train de, de construire notre politique documentaire. Et dans ce cadre-là, euh, on avait décidé d'une programmation thématique autour de la voix. Euh, donc, qui devait être notre fil conducteur sur l'ensemble de l'année. Et à la mise en confinement, euh, eh ben, on s'est dit, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer cette, cette thématique et surtout garder le lien avec l'ensemble des, des adhérents. Donc, euh, arrivé à ce niveau-là, on avait une page Facebook euh, qui vivotait, on n'avait euh, pas encore une chaîne YouTube réseau. Et donc, on s'est dit, ben, on va s'emparer des réseaux sociaux et puis, euh, il nous fallait une idée. Donc là, euh, on a eu la chance d'avoir une de nos collègues géniales qui s'appelle Séverine Dubois, qui travaille à la médiathèque de Curia et qui nous a dit, ben, écoutez, euh, j'ai un, un super livre d'aventure. Euh, pourquoi on ne ferait pas un feuilleton Donc, euh, le feuilleton euh, est, né, est né comme ça. Donc là, je vous partage euh, l'image de couverture qui a, qui a beaucoup tourné sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook et sur YouTube. Et euh, donc, on s'est mis à lire euh, et à s'enregistrer, chacune, d'abord les bibliothécaires. Et puis ensuite, ça a fait des cercles euh, comme les ronds dans l'eau. On est allé de plus en plus loin. Euh, on a eu des, des lectures de bénévoles, bien sûr. Euh, on a eu des lectures d'adhérents. Euh, tout ce recrutement de lecteurs s'est fait par mailing, par téléphone, par connaissance, par interconnaissance. Euh, on a eu des professionnels aussi de d'autres réseaux et puis là, la dernière étape c'est qu'on a contacté des, des auteurs qui ont bien voulu s'enregistrer et lire un chapitre avec nous. Donc le livre que nous avons lu, c'est le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc euh, qui par ailleurs est un auteur génial, puisque du coup on lui a demandé, pour pouvoir faire le feuilleton, il fallait demander l'autorisation aux éditions métayées et puis à l'auteur lui-même. Et l'auteur nous suit depuis le début du feuilleton, il relaie sur sa page et ça fait des, ça fait des petits. Quoi. Euh, donc, c'est le, le seul lecteur qui va lire deux chapitres. Il a lu le chapitre 13 et il finira le chapitre 109 donc nous avons 107 lecteurs différents euh, et donc chaque jour nous avons posté sur les réseaux sociaux et sur Youtube euh, un, comment dire, un chapitre ça a demandé beaucoup d'implication de, de, des collègues euh, ça a demandé beaucoup de. Alors, qu'est-ce que. Non, là, c'est bon, là, j'arrête. Hop. Beaucoup d'ingénierie, de... parce que bah, il fallait récolter les, les audios, récolter les vidéos, les monter, et ensuite les charger sur Facebook et sur YouTube. Euh, je vous rappelle, on est en livre à doigts forez. On n'a pas encore la fibre. Donc, euh, on a eu des nuits à charger les vidéos pour que ça soit posté en temps et en heure euh, le jour J. Euh, et ma foi, on a réussi jusqu'à aujourd'hui à pouvoir continuer ce. Ce feuilleton euh, qui a eu pour les impacts du feuilleton, euh, on a donc on est passé de 100 une centaine d'abonnés à notre page Facebook à à peu près 900 euh, 900 abonnés. Alors c'est pas le feuilleton qui a amené l'ensemble de ces abonnés, soyons clairs. Hein, c'est euh, voilà c'est au fur on a proposé des jeux, on a proposé des devinettes, on a proposé tout un tas de de, de, de dispositif pour garder le lien avec les adhérents et avec la communauté aussi de bibliothécaires. Euh, mais en tout cas, c'est une chouette aventure et l'idée, c'est qu'à la fin donc, de cette lecture collective du cartographe des Indes-Boréales, on puisse rassembler l'ensemble des lecteurs et faire une visioconférence avec l'auteur lui-même pour qu'on puisse tous échanger sur, sur, sur son œuvre et puis sur, sur le cartographe, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour, euh, pour le feuilleton. Donc les a, vues, euh, le on a eu pas mal de vues. Oui, ok, <rire> C'est pas grave. Je suis désolée, <rire> euh, y a, y a il y a peut-être des questions. S'il n'y a pas de questions, tu pourras peut-être aller plus loin sur euh, ce que tu voulais. Euh... Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Oui, dire juste que... OK, on a eu comme auteur, on a eu euh, Yann Manouk. Donc, on a choisi des auteurs qu'on aimait bien, hein, bien sûr. Et puis, euh, et puis, on a des auteurs qu'on dit non. Donc, on a failli avoir Michel Bussy, mais euh, il n'était pas dispo. Euh, on a eu Yann Manouk, on a eu Olivier Bard Cabusson. On a eu, on a eu euh, je ne les ai pas tous en tête comme ça, mais voilà, c'était chouette comme interaction, quoi. Quel matériel avez-vous utilisé bah Écoutez, on avait fait un petit tuto pour montrer aux personnes comment s'enregistrer soit en MP3, via un téléphone ou via un ordinateur, soit en vidéo, donc via un MP4 tout simplement. Et puis, on a eu des lecteurs qui n'étaient pas du tout calés avec l'informatique. Et du coup, on a fait du téléguidage à distance avec le téléphone et puis… Et puis, on a, voilà, on a eu des bénévoles qui ont aussi aidé pas mal de lecteurs pour le faire. Donc, le choix des auteurs, ça s'est fait, euh, ben, je vous dis, par, infi, par affinité. Euh, et puis aussi, euh, par, euh, par résonance avec l'œuvre d'Olivier Truc, qui est un auteur de Polar euh, et qui est un... Enfin, le cartographe, ce n'est pas un polar, mais on retrouve énormément de références dans l'ensemble de ses romans précédents, dans le cartographe. Donc, voilà, ça s'est fait, fait un peu comme ça. Et puis, ça s'est fait aussi avec des auteurs qui ont accepté de jouer le jeu. Euh, donc, on a eu Pierrick Bailly, on a eu euh, voilà, des, auteurs ont, des auteurs un peu chouchous, quoi. Alors, au début... Pour, le, pour les questions sur le feuilleton, euh, donc au début, euh, donc je sais pas si j'ai gardé les... Au début, on a été beaucoup suivis. Euh, au début, voilà. Donc là, je vous mets le graphe. Euh, vous voyez, au début, on a eu des pointes euh, pendant... Donc c'est du 21 mars jusqu'au 18 juin. On voit pas Et que... puis voilà, l'audience, elle est très... Vous ne voyez pas non, non, oui, parce que je n'ai pas partagé écran. Ok, ok. Euh, partager l'écran et je voulais vous montrer le graphe. Voilà, hop, c'est quand même. Euh, je pense que si on est suivi tous les jours par une quinzaine de personnes, c'est bien. Euh, au début, on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de, de likes, de minutes vues, etc. Et puis, au fur et à mesure, et le déconfinement arrivant, ça s'est assez, On a des retours avec les, les auteurs. Euh, qui sont qui lisent, mais voilà c'est pas non plus. Euh... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la majorité euh, du public fréquentant les médiathèques d'Ambert, Livradois-Forez aujourd'hui, euh, sont des adultes. Donc euh, voilà, ce feuilleton il, il il est aussi issu de de ça quoi. On a fait aussi des lectures pour la jeunesse. Bon tout ça c'est sur notre chaîne YouTube, vous verrez après. Et puis donc euh, pour les abonnés Facebook, bah, du coup ça a eu cet impact-là. Euh, on a commencé euh, ici euh, au 21 mars et puis voilà, on en est là quoi. Et on monte tranquillement, tout doucement. On est un jeune réseau. Il euh, y a une question sur euh, si tout ça a pu se mettre en place euh, en télétravail. Et oui, parce que oui, ça s'est mis en place justement parce qu'on était en télétravail et qu'on a expérimenté des outils d'animation collective. Donc on a, on a travaillé sur Teams et on était toutes en télétravail. Euh, et voilà, il fallait, pour nous, ça nous semblait euh, prioritaire de continuer à rendre visible l'action des médiathèques et des bibliothécaires et de continuer à faire le lien, comme toutes les bibliothèques de France. Et il y avait aussi une question sur le moment où a démarré la lecture et le moment où elle doit se terminer. Oui, alors ça a commencé le 21 mars, si m'a mémoire, Et elle se terminera le 8 juillet avec la lecture de l'auteur Olivier Truc, le dernier chapitre. Et ensuite, on espère monter un moment collectif, donc soit à la rentrée, euh, voilà, si on y arrive, entre une visioconférence avec l'auteur et l'ensemble des lecteurs qui pourront se déplacer. On espère, ça serait chouette. Et pour l'organisation, ça a été, mais c'était beaucoup d'ingénierie. Il fallait vraiment récupérer les chapitres en bon, en temps et en heure, les monter pour faire une petite vidéo, les publier. Ça, ça a été de l'ingénierie. Et vous étiez combien à, à faire ce projet-là On était deux à faire l'ingénierie, mais ensuite, toutes les bibliothécaires, les bénévoles étaient derrière nous, elles ont lu. Euh, voilà, mais on était deux, euh, vraiment, et, et chapeau à ma collègue Séverine Dubois, quoi.